Bonjour à tous et c'est Messenzo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sonic Mania Aujourd'hui j'ai édité les niveaux, quand même, ouais. il est content hein Bon bref, j'ai... C'est Il est content, il est content, il est content Bon bref Hop, ah, j'ai édité les niveaux donc on voit va pour euh, vais plus oh, vous montrer où où édité les pour montrer où il y a toujours le mode versus Sonic.exe le euh, mode le truc. Donc le plus j'ai mis ça. Vous allez voir. le voilà. Dès j'ai le départ du jeu, et ai multiplié le plus euh, grand le mode, euh, le mode. le mode. Non j'ai multiplié, regardez. Le boss. Voilà, j'ai fait exploser 10 machins en même temps. Il n'y a pas que ça modifié. il hein. y a plein de trucs, il hein, y a plein de trucs. Vous allez voir. Il y a plein de trucs, c'est Voilà, déjà il y a ça. Et voilà. Alors là, c'est n'importe quoi. <rire> Toutes les télévies que j'ai mis plus musique de musique droit d'auteur donc hein, à chaque fois je, quand je ramasse euh... euh mon... merde, attends j'ai raté le coup oh, en fait je prenais déjà les... ici voilà et oui il oh, y en a qu'un, oh, non il y en a deux on voit qu'un mais il y en a plus de boss euh, Eggman Donc, il va s'énerver il va courir plus vite que l'autre c'est drôle ou alors il court au même vitesse et là il y a un train de monter les yeux. ouais ah, ils sont morts je les ai tués, je, je suis content Et Du coup, je peux terminer. Voilà, <rire> ah, pas Il est content, il peut il pas y aller. Il est content. Oh, voilà, donc, bon, ça bug. Ce qui n'y va pas dans le niveau, donc, euh... et maintenant, que de scène. Alors là, on va voir. Dans la cutscene euh, Golinotron, vu que c'est la suite de. Voilà. C'est le bordel. Et hein. <rire> quand est juste là. Enfin, c'est il vu que c'est le mode versus Sonic.exe. Voilà. normal. On a autre chose sur les cutscenes. Ouais, ouais. C'est plutôt sur les cutscenes que j'ai fait des trucs. Voilà, il y a deux tornados et deux tels, du coup. Mais regardez, regardez ce qu'il va faire, Sonic. Vous avez mort, t'as vu les deux, les deux tornados toi. Du coup, il est mort Qu'est-ce qui se passe quand il meurt en faisant ça Il se passe ça. Voilà. Alors, on lance le truc. Ouais, ouais, l'éditeur, c'est un peu n'importe quoi. Je mettrai l'éditeur en description, hein, bien sûr, où j'ai installé. en mode en version encore mode et voilà n'importe quoi what Oh, bon, ça j'étais pas au courant que le trou noir grandissait, grandissait, grandissait. Bon ça ça. Le trou noir normalement il est.. ben Normalement c'est un truc violet. Un portage violet avec le rugby fantôme mais vu que c'est avec un mode. Normalement, ah oui C'est vrai j'ai mis un mode Amy C'est ça, ouais. Qui remplace.. Euh... Euh, qui remplace du Smite, hein. j'en ai déjà fait un hein, sur la chaîne euh, mode... donc euh, on va faire exactement la même chose. Il fait autre chose dans ce euh, niveau-là contre Metasonic. C'est le mode versus Sonic.exe. Voilà, ah, ça va pas à Metasonic, c'est un mode euh, de, sur Execure, le démon de Nightmare Big Gaming. Je suis un gamin Quoi oui. Voici les... Voilà, il y en a 4, lui-même il sait plus, voilà, par contre euh, je vais pas faire le boss parce que j'ai peur de le planter le jeu, en gros si je touche un Sonic euh, qui vole, avec Metal Sonic, euh, enfin avec euh, l'Euro Sonic, et, euh, et ben bah, le jeu plante, voilà. Il hmm. y a d'autres que Ah oui, le dernier niveau. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Le boss final. Bon, il y a juste une amour du chaos en plus. Qui se retire d'ailleurs et un deux Ruby fantômes voilà. Je comprends pas ce éditeur parce qu'en fait pour que ça rajoute des trucs en fait faut juste euh, comment comment il s'appelle déjà ce qu'il faire Et bah faut copier les objets déjà existants en fait c'est assez étrange. Lui regardez que euh, que va se passer à, euh, quand lui sera plus là. Regardez, moi du chaos, elle est là. Ah, c'est -là. là, elle est mort du chaos, c'est ça. Ah, mais c'est la musique de machin. Regardez, bah, le boss, il est à un, un Étrange C'est hein. étrange. Du coup, il peut plus me toucher. Ouais! C'est pas oublié. Bon, si je l'ai pas touché, encore mieux. Ah c'est est touché. C'est bien qu'il oui, qu peut pas me toucher mais quand même bon, on, on sent ici ça lag. Non, compris. C'est ça, Exeter Chrome Regardez-moi ça. Voilà le boss. J'ai copié le boss hein, J'ai vraiment copié. Regardez qu'est-ce qui se passe sur ce boss. Il est C'est vraiment le boss copié parce que logiquement le boss il est pas comme ça. Euh, logiquement euh, il est quand même une personnalité le boss. Donc euh, il est bugué. Bah, clairement il est bugué, regardez-moi ça. Parce que ça se voit aussi c'est le boss copié parce que normalement vous savez, il y a des bras. Enfin, une espèce de bras euh, électrique. Là, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a pas de bras. C'est des bras normal Ah oh, merde Bon, de euh, toute façon on ne peut pas le battre, voilà. Ouais. Vu ce que j'avais montré sur le mod ouais, de n'importe quoi et du coup je vous laisse avec cette scène de fin de sonic Mania. Et à très bientôt merci de s'enregarder cette